Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vlog sur cette chaîne mais vous m'avez demandé d'en faire plus alors voici Aujourd'hui c'est un vlog qui va être super chouette puisqu'on se rend à la fête du cheval de l'Oudeac où on était déjà allé il y a quelques années, c'est là où j'avais rencontré Maeva et sa troupe je vous mets le lien du vlog juste en haut par ici à l'époque on s'est dit que ce serait extrêmement stylé qu'on vienne un jour faire notre spectacle ensemble avec moi au violon et elle avec ses chevaux. Et bah aujourd'hui est le grand jour euh, Voilà, on va présenter quelques pièces de Wacken. Je suis accompagnée d'Elise. Elise, Elise fait le taxi. le taxi. Et elle va être aussi d'une aide précieuse pour nous aider à installer les affaires, tout ça. Enfin voilà, notre super Elise. Euh, parmi les trucs un peu plus compliqués on va dire Alors déjà il y a eu beaucoup, beaucoup de péripéties pour, euh, pour réussir à arriver à aujourd'hui Et ensuite il s'avère qu'après euh, des mois de sécheresse Aujourd'hui il pleut Je suis ravie mais à un point de voir de la pluie Vraiment ça me fait trop plaisir euh, Mais par contre ça compromet juste un petit peu le spectacle Étant donné que mon violon euh, n'est pas waterproof Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer Enfin voilà, j'ai aucune idée de comment va être ce vlog mais je vous embarque avec nous quoi qu'il arrive si c'est le gros bordel ce sera le gros bordel et euh, dans tous les cas euh, voilà vous passez la journée avec nous vous, vous avez pas le choix en fait voilà à nouveau dans la voiture d'Elise euh, pour manger parce qu'il euh, il pleut <rire> voilà voilà voilà donc c'est très très bien pour, pour la planète très très pas ouf pour notre spectacle <rire> <rire> <rire> je sais plus ce que j'étais en train de raconter tu m'as coupé ouais, Et voilà <rire> Et attends, pousse tes grosses pattes. Voilà, on sent le bavard avant que <rire> la catastrophe. Euh, oui, je disais qu'il pleuvait et que c'était nul pour le spectacle. On croise tout ce qu'on peut pour qu'il y ait une éclaircie au moment de notre passage, mais euh, voilà. Sinon, on risque de devoir faire un numéro avec violon, sans violon. C'est un concept. Voilà. Euh... A rien d'autre ah à dire. Ah si, on a fait le défilé ce matin. C'était chaotique. Chaotique. <rire> on espère que le spectacle sera moins. Attends. Il va casser une putain d'esprit américaine. Et bah, ben moi, voilà. La joie, j'ai énervé. Là, c'est le moment où je m'aperçois que je suis un boulet et que j'ai oublié d'enlever la coque waterproof de ma GoPro avant de filmer. Ce qui fait qu'on n'entend absolument rien de ce que je vous raconte. Mais du coup, on abordait notre ressenti suite à notre premier passage dont on est ressortis bien claqués toutes les deux. C'était vraiment compliqué de jouer sous la pluie et de mon côté c'était à la fois dangereux pour mon violon et tout ça pour un résultat moche et pas à la hauteur de ce qu'on sait faire. Le son est irrégulier, les cordes se désaccordent. Alors pour le deuxième passage, j'ai décidé de jouer de la sécurité et de tenter une version sans violon, sans trop savoir ce que ça pouvait donner. Mais honnêtement, à ce stade là, on n'était plus à sa près. Encore une fois, je vous fais mon débrief avec la coque waterproof de la caméra. Je disais donc que j'avais un gros coup de fatigue après ce deuxième passage, comme vous l'aurez sûrement deviné vu mon oubli d'enlever la coque. Mais si vous écoutez bien, vous entendrez quand même que j'ai eu l'audace de dire ça. Bah oui Maï, c'est vraiment la musique qui pose problème. Bon, pour en revenir au spectacle, j'étais dégoûtée car je trouvais qu'il avait bien moins plu que lors du premier passage et j'aurais presque pu prendre mon violon. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était quand même mieux que notre premier passage, et puis bon, c'est comme ça. Et ça s'appelle <rire> un vent! Kelly, ça lui ira, c'est sûr. Ouais, Tout l'hiver. Bah en taille, euh, je sais pas par contre. Comment on écrit kidnappé? Quoi? Kidnappé, comment on écrit déjà? KIDNAPPE. -E. Oh, salut Salut les genre ça veut dire ça va avec <rire> Juste qu'il va se cabrer. Il <rire> C'est <laughs> quoi Ouais, c'est trop bien En plus, ça a l'air solide, les fixations euh... Loul le lendemain de la fête du cheval voilà je voulais vous filmer cette euh, cette fin de vidéo euh, le soir même mais en fait euh, j'ai dormi <rire> voilà très honnêtement euh, je me suis écroulée j'étais épuisée je suis quand même très contente de nous et de notre persévérance avec euh, tout ce qui nous est arrivé tous les obstacles qu'on a auxquels on a dû faire face euh, Awaken sans violon c'est compliqué on va dire. C'était une expérience, on l'a fait. Moi vraiment je me suis euh, lancée dans un truc que n'est pas du tout mon domaine et c'était marrant. C'est sûr que forcément on est un peu déçu parce que nous on sait qu'on n'a pas donné euh, le meilleur de nous-mêmes. On a fait ce qu'on a pu avec les conditions mais euh, voilà c'était pas notre meilleur perf honnêtement. Après au niveau de la fête de façon plus globale J'espère que vous avez pu euh, en profiter un petit peu. J'ai pas beaucoup filmé j'avoue. J'ai essayé de vous filmer euh, quelques images mais euh, c'est vrai que j'ai moins filmé peut-être que certaines, euh, certaines fois. La fête du cheval de l'Oudeax c'est avant tout la fête du cheval de trait. Très. Très clairement euh, si vous aimez les gros boules c'est l'endroit, allez-y, vous n'allez pas être déçus. Je ne les ai pas tous filmés, mais il y avait un carrousel d'attelage, il y avait un carrousel monté, il y avait encore d'autres démonstrations avec des chevaux de trait. Enfin voilà, le cheval de trait est très très présent à l'Oudeac, c'était déjà le cas il euh, y a 5 ans, parce que lors de mon premier vlog, mais là c'était euh, d'autant plus flagrant pour moi. Parmi euh, tous les chevaux qui étaient présents, euh, les chevaux de Maeva étaient littéralement les seuls qui étaient sans mort et pieds nus. Alors des chevaux... Donc, vous faites exprès là... En vrai des chevaux pieds nus il y en avait, hein. on n'était pas les seuls, mais par contre des chevaux sans morts, euh, si vraiment j'en ai vu aucun autre. Bah du coup j'ai l'impression d'être vraiment en décalage, et je pensais vraiment pas qu'on serait les seuls, euh, les seuls sans morts quoi. A noter aussi que euh, cette année il n'y avait pas d'âne, pas de longues oreilles, un peu déçu là aussi forcément après ça reste un chouette événement et j'étais par contre euh, assez impressionnée du nombre de personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement. Malgré la météo, malgré la pluie, les gens ils étaient quand même là avec leur parapluie autour de la carrière. Et ça c'était trop chouette. Maintenant voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Que ce vlog n'était pas trop chaotique, même si là-dessus j'avoue que j'ai beaucoup de doutes, on va dire. Et voilà, moi sur ce je vais finir euh, ma petite routine repas et je vous fais tout plein de gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.